Alors correction maintenant de cet exercice ici euh, la hauteur de l'arbre, sachant que je suis à 6 pas du poteau, à 45 de l'arbre et que quand je lève ma main j'arrive à ce niveau là. Que donc le ici jusqu'ici ça fait 2 mètres. Donc la première question c'était de savoir pour aller jusqu'en haut du poteau combien ça fait. Et ben moi j'ai regardé mon euh, poteau rouge, là il fallait le segment rouge. La moitié c'est ici, le quart c'est ici, bon ben voilà, j'imagine qu'ici j'ai le quart du rouge, le rouge qui fait 2 mètres, le quart de 2 mètres, je divise 2 mètres en 4, j'obtiens 50 cm. Donc si le truc rouge il fait 2 mètres, et eh ben le segment bleu il fait 2 mètres 50, donc mon poteau je peux considérer qu'il fait 2 mètres 50, je l'indique ici. Et donc, je suis aussi là, à ce niveau-là, et j'ai dans l'alignement le haut du poteau avec le haut de l'arbre. Et bien, euh, je regarde de 6, pas pour aller jusqu'au poteau, pour aller à 45 jusqu'à l'arbre, comment je fais pour aller de 6 à 45 6 x 6, 36, c'est pas assez. 6 x 7, 42, c'est pas, pas, pas assez. 6 x 8, 48. Ben donc, c'est entre 7 et 8. Et bien, entre 7 et 8, il y a 7 et demi. Donc, pour aller de 6 à 45, je multiplie 6 par 7,5. Et donc, bah, pour trouver la hauteur de l'arbre, je vais faire 7,5 fois 2,5. 7,5 fois 2,5. Quand je calcule, je tiens 18,75 m. Je suis sur des valeurs approchées, donc ce n'est pas la peine de dire ça fait 18,75 m. J'ai tous des trucs approchés. Donc, en globalement, je suis à un peu moins de 20 m. Ici... Euh, pour aller jusqu'au poteau, 3, 3 pas. Pour aller jusqu'à l'immeuble, 32. Bon, allez, je vais dire que j'en fais 33. Comme ça, l'intérêt, c'est que de 3 pour aller à 33, je multiplie par 11 ans. Et bien, comme j'ai dans l'alignement le haut du poteau avec le haut de l'immeuble, et bien, ça va dire que mon immeuble, il va être 11 fois plus que 1,8. 11 fois plus que 1,8. 11 fois, et ben, je fais 10 fois 1,8, ça fait 18. Plus encore 1,8, 19,8. Bon, ben, comme tout à l'heure, je peux dire que ça fait 19,8. Je peux surtout dire que ça fait globalement 20 mètres, cet immeuble. Voilà. Et puis, euh, bon, juste comme ça pour terminer, si par exemple ici, vous avez euh, cet arbre-là, celui-ci, on ne se rend pas bien compte, mais il est beaucoup plus long, beaucoup plus loin. Donc, comment vous y prendriez pour trouver la hauteur de cet arbre-là au fond Voilà. Comment vous faites Vous me dites